Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Monster Report. Comme tous les mois, on va regarder en détail les avancées de Star Citizen et commençons tout de suite avec la e-content. Durant le mois de mars, ils ont continué d'avancer sur le comportement d'ingénieur, ce qui inclut l'amélioration de la séparation d'utilisables, du tag de mannequin provenant du canal utilisation et des objets avec lesquels il interagit. Les activités de sécurité à pied de touristes et de guides touristiques ont continué d'être développées. Le comportement lié au lit superposés a progressé, l'équipe s'attelant à une meilleure abstraction de l'utilisation des fermetures de lit. étudiant comment utiliser les draps de lit lorsque les personnages dorment. La définition de comportement pour les médics, les dealers de marchandises illégales, les équipages de ponts et les concierges a également débuté. Spécifiquement pour le PU, l'équipe a terminé le premier passage sur le comportement de colporteur et a débuté la modification de la mise en place des échoppes, afin de remplacer les anciennes activités. La première passe sur le ciblage de sous-composants a été effectuée durant le mois de mars. Cette fonctionnalité est désormais intégrée dans la branche principale du développement, ce qui améliorera en premier lieu les interactions lorsque de petits vaisseaux attaqueront des vaisseaux capitaux, permettant un ciblage d'éléments plus efficace, des mises en place d'attaques complexes et de la stratégie. Le comportement des pilotes de sécurité a été restructuré, ce qui ouvre entre autres choses la possibilité pour des vaisseaux de sécurité de valider du contenu illégal à l'intérieur d'autres vaisseaux. Cela permet de plus aux pilotes d'envoyer une requête de reddition à leur cible et de prendre en charge différents comportements de joueurs. De plus, le pilote continuera d'envoyer des requêtes de reddition durant le combat, permettant aux joueurs d'y mettre fin et de se laisser arrêter. L'équipe a également permis au pilote IA de se docker à n'importe quelle station. Le comportement de sustentation a été étendu, plus particulièrement sur l'utilisation de la file d'attente. En plus du peaufinage des animations, la possibilité pour un PNJ de prendre une tasse a été séparée pour en faire une action spécifique. Enfin, les animations de sortie sont désormais séparées entre la prise du plateau et la sortie de table pour que diverses actions puissent être effectuées depuis des pauses clés spécifiques. Le comportement de reddition et de recroquevillement utilisé à la fois par les agents débutants et entraînés progresse. Ces actions sont utilisées dans des scénarios lorsque les PNJ sont incapables de contre-attaquer, sont encerclés ou n'ont pas l'équipement approprié et préfèrent du coup préserver leur vie. Du côté de la logique subsumption, de nouvelles tâches ont été ajoutées ce qui inclut la possibilité d'évaluer si un objet comportement un tag est apparenté à un autre tag spécifique, la possibilité de propager un événement dans la zone d'action dans laquelle se trouve l'agent, et enfin la capacité de fusionner deux variables de tag mannequin en un seul. Le mois de mars a permis à l'équipe Alitech de progresser sur l'ivier, créant la technologie qui permet aux personnages de créer un chemin 3D et de transitionner de manière systémique de l'intérieur d'un vaisseau à l'espace. Des améliorations également ont également été effectuées sur les liens de navigation décrivant des liaisons externes sur des triangles de navmesh. Ce faisant, le composant de lien de navigation a été simplifié permettant l'instanciation d'extensions qui peuvent utiliser différents types de données pour créer des liens externes. Cela veut dire que deux points peuvent être connectés ensemble pour créer un nouveau chemin de traversée, utilisable grâce à une animation. Cette fonctionnalité est utilisée pour créer un décalage significatif, permettant la création d'un point d'entrée et de sortie customisable pour une porte et d'une traversée dirigée par une animation telle qu'une animation permettant d'enjober un objet ou de sauter vers le haut ou le bas. L'équipe AI a débuté l'extension du système de mêlée permettant l'affinement des attaques combo. L'objectif est d'éviter l'utilisation de transitions spécifiques entre les attaques pour réduire la complexité de mise en place. Pour y arriver, ils ont introduit un calcul automatique des transitions pour que la structure soit plus rectiligne. Cela a comme autre effet de faciliter le test d'enchaînement d'animation, ainsi que la vérification de la correspondance des pauses. Concernant la technologie de patrouille, un rechargement à chaud a été implémenté. Cela veut dire qu'une logique subsumption associée à un chemin est automatiquement rechargée dans l'éditeur, offrant aux designers un retour immédiat sur leurs écrans, à partir desquels ils peuvent rapidement itérer. Les logiques peuvent ainsi être validées même si les données sont modifiées, sans que l'éditeur ait besoin d'être ouvert. Enfin, pendant les chargements des niveaux, les données sauvegardées feront une tentative de correspondance avec la logique mise à jour. Le code concernant les utilisables a été modifié, permettant de prendre en compte le type d'utilisable et l'outil utilisé par un PNJ, permettant de les fusionner en une seule requête et d'utiliser l'animation correspondante. L'unification des utilisables et des sièges opérateurs continue, et n'utilise désormais plus que deux blocs dans la planification de mouvement. L'acteur communique avec les composants pour décrire l'état dans lequel il se trouve, comme lors de l'entrée dans un siège ou le démarrage d'une pause. Ces états sont ensuite évalués pour vérifier si l'action est réussie ou non. Enfin, concernant le système de communication, l'équipe a corrigé un problème de création automatique de canal audio basé sur la cible. Let's get Let's get cela leur permet de contrôler qui a l'autorisation de parler à une cible spécifique, afin d'éviter la superposition de conversations lorsqu'un canal de groupe est spécifié. Ils ont de plus amélioré la communication contextuelle pour permettre d'effacer des silences sur un canal audio spécifique. Cela permet aux designers d'avoir un meilleur contrôle sur le rythme des discussions des IA. Durant le mois de mars, l'équipe animation a créé des kits pour les touristes, les guides touristiques, et s'est penchée sur les créatures. Concernant les visages, des mocap ont été tournés en prévision d'un événement à venir, et le pipeline a été amélioré pour les outils de sélection mocap. Plus particulièrement pour Squadron 42, les équipes se sont occupées de sets d'animation de comportement pour les ingénieurs, l'équipage et le combat Vendoule. Des progrès ont eu lieu sur de nombreuses animations et un bug créant un tremblement du poignet les équipes depuis des années, a été corrigé. L'arbalète, le découpeur et le rayon tracteur continuent de progresser au sein du pipeline. Concernant les prochains personnages notables, les animations faciales ont été peaufinées. L'équipe Gameplay Story a avancé un nouveau chapitre et la mocap a été résolue pour les morts conditionnelles. La planification pour le second trimestre a été terminée, ce qui inclut l'alignement avec les besoins du PU et la réévaluation du processus de mise en ligne du développement des animations. Des progrès ont été faits sur les raffineries deck, des assets pour Horizon et des tenues de PNJ pour les hôpitaux de la 3.14. Un nouvel ensemble sur le thème du minage, prévu pour un patch à venir, est quasiment terminé, tandis que les armures prévues pour la 3.15 rentrent dans le pipeline. De la RD a débuté concernant les équipements d'armure et leurs intérieurs, afin de préparer l'inventaire physique. Ce qui implique la modification des vieux ensembles d'armure pour ajouter des intérieurs et mettre en place la technique permettant aux ensembles d'armure d'exister comme un objet autonome qui puisse être transporté par les joueurs. Concernant la partie solo, une grande phase de conception a eu lieu pour une faction ennemie et qui permet de déduire le traitement des assets de personnages pour Pyro dans le PU. À côté de cela, le travail continue sur la tête de Trérot, ses cheveux et son uniforme. Pour finir, une nouvelle technologie de shader a été développée pour les yeux et les oreilles. En plus du support pour la 3.13, l'équipe module a fait passer les avant-postes coloniaux de la White Box à la Greybox, ajoutant la prise en compte du gameplay et des fonctionnalités aux différents modules. Les bras de docking et leur zone d'accueil ont été finalisés et seront mis en ligne durant un événement à venir. L'équipe Landing Zone a progressé sur Horizon, la nouvelle technologie de nuage permettant des visuels époustouflants au sein de l'atmosphère de la planète. Le développement de la plateforme est quasiment terminé, les dernières touches y étant appliquées. Le hall d'exposition est lui aussi terminé. Enfin, l'équipe organique s a terminé les nouvelles entrées de cavernes, produit de nouveaux végétaux pour la plateforme d'habitation d'Horizon, et apporté son soutien à la Gaz-Cloud-Tech. L'équipe anglaise a terminé la majorité du Hercule Crusader, ne restant que le mécanisme de relâche des bombes du A2 à, à terminer. Un vaisseau qui n'a pas encore été annoncé continue d'avancer en Final Art, ne restant plus qu'une zone intérieure, un peaufinage extérieur et des dégâts à faire. Durant le mois de mars, le Redeemer a progressé lui aussi en Final Art, l'extérieur et les tourelles habitées étant proches de la completion. Concernant le train d'atterrissage et les de tourelles, leur Greybox a été terminé. La conversion des vaisseaux vers les shaders Art Surface continue, les rendants prêts à peindre et les dégradations ont été observées pour s'assurer de leur constance sur l'ensemble du vaisseau. Le Gladius a désormais terminé son passage vers les standards Gold, le prochain vaisseau pris en charge par l'équipe étant le Sabre. L'équipe US continue son focus sur le Nova, s'intéressant au mouvement, aux chenilles et à l'expérience de pilotage globale. Des progrès ont également été effectués sur le Constellation Taurus et des bugs sur des véhicules de la 3.13 ont été corrigés. Les progrès ont été faits sur la Gatling Bearing de taille 7 et les dernières touches ont été appliquées sur les armes sur support. Les modules de recyclage du Multitool et les outils autonomes ont commencé à être ébauchés et ont été implémentés dans un build pour des tests préliminaires. L'arbalète multiflex a été améliorée, l'équipe s'attardant sur sa structure tout en s'assurant qu'elle fonctionne correctement pour les animations. De nombreuses autres tâches ont été terminées, incluant du soutien sur le canon de taille 5 du Nova de la correction de bugs pour la 3.13 et la mise à jour du MedPen ainsi que d'autres appareils préparant l'arrivée du gameplay médical. Leur tâche du mois de mars a principalement consisté en des fonctionnalités de la 3.13 ainsi que dans des trailers à venir. Côté vaisseau, ils se sont concentrés sur les interfaces et les effets du docking. Ils ont également cherché à améliorer les ambiances au sein de toutes les épaves poursuivant les améliorations faites sur les variantes du Freelancer. L'équipe Actor Feature a créé des sonorisations pour la mécanique de push and pull de chariot ainsi que pour les armements sur support. Pour Squadron, ils poursuivent tout simplement leur travail sur le chapitre 4A. Le mois dernier, l'équipe a fait de grandes avancées sur des scènes au sein des vaisseaux, des scènes de personnages plus complexes et mieux travaillées et ont intégré de nouveaux outils pour arriver à leur fin. Concernant les vaisseaux, ils ont fait de beaux progrès sur des interludes de grande ampleur impliquant une large variété de vaisseaux aliens, incluant une cargo et son capitaine. Je cite « Pendant très longtemps, le capitaine du vaisseau Chian était constitué de briques et de brocs. Nous avions appliqué un masque d'Halloween d'une tête de chienne sur un corps humain pour nos scènes. Du coup, voir enfin apparaître ce personnage dans nos scènes de manière quasiment terminée était très rafraîchissant pour nos yeux. » Fin de citation. Une autre petite cinématique au sein d'une mission comporte un vaisseau unique, composé de divers morceaux d'autres vaisseaux. Les différentes équipes ont fait tout leur possible pour s'assurer que son design soit aussi intéressant et menaçant que lisible pour le joueur. Les ingénieurs ont ajouté la possibilité de gérer plusieurs systèmes solaires en ajoutant un nouveau type de grille physique. Elle utilise le même système de grille racine qu'actuellement, en ajoutant la possibilité de passer les vérifications d'entrée ou de sortie de la grille, pour permettre à plusieurs instances du même type de se chevaucher, sans que des entités se trouvant sur les deux à la fois transitionnent de l'une à l'autre de manière aléatoire. Pour faciliter le débogage, du traçage a été ajouté afin de visualiser les vérifications de lignes d'intersection entre les mondes. Cet outil a déjà été extrêmement utile, permettant aux équipes de corriger de nombreux bugs très rapidement. Ce système sera utilisé dans d'autres domaines, vu qu'il permet de découvrir facilement des problèmes de performance qui seraient normalement cachés aux yeux des développeurs. À côté de cela, de nombreuses optimisations du code ont été effectuées, incluant la physicalisation des planètes, les intersections liées aux rayons, ou encore le traçage des lignes d'occlusion. De plus, la limite de vitesse pour les ondes de choc et les explosions a été enlevée. Les grilles intérieures peuvent maintenant être sauvegardées en tant que CGF, ce qui permet une meilleure instantiation. Enfin, du support pour des objets animés pouvant avoir leur propre vélocité a été ajouté. Le travail sur Gen12 continue avec la refonte de la mise à l'échelle des résolutions et du rendu des résolutions natives. De plus, de nombreuses autres fonctionnalités ont été portées vers Gen12, telles que les lumières émissives et le flux de mouvement. Enfin, l'analyseur de shader a été découpé en plusieurs parties, afin de permettre un traitement plus rapide. Les ingénieurs ont également fait de grands progrès sur les nuages volumétriques, le support de teinte ayant été ajouté, permettant plus de flexibilité artistique lors de la coloration de nuages sur des planètes exotiques. Les solutions de multidiffusion ont reçu des ajustements, incluant la prise en compte de la profondeur optique de l'atmosphère et les ombres portées. La formation des nuages a été développée plus avant, afin de fournir une meilleure sensation de volume localement tandis que la prise en charge des ombrages a été affinée pour permettre plus de détails au sein du nuage. Pour finir avec les nuages, l'implémentation d'un moyen efficace de suppression des espaces vides a débuté. Concernant le cœur du moteur, il a reçu diverses améliorations de performance et le script de test a été ajouté permettant des stress tests et l'écriture de rapports. La logique de mise en fil a été refondue permettant une meilleure utilisation des CPU. Ces changements seront particulièrement notables sur les CPU avec un très grand nombre de cœurs et sera disponible en 3.13. Enfin, du support pour le langage C++17 a été ajouté et un problème de performance lié à l'initialisation de mise en fil locale a été corrigé. L'équipe s'est chargée de réduire la fréquence à laquelle certaines parties des personnages sont mises à jour, en fonction de la distance avec le joueur. En substance, on peut dorénavant dire à un composant de se mettre à jour toutes les n images et lorsqu'il le fait, il est informé du temps qui s'est écoulé depuis la dernière mise à jour. Bien évidemment, comme toutes les optimisations, elle est d'abord testée avant d'être implémentée. L'une des fonctionnalités clés du mois de mars était bien évidemment le déplacement de chariot. Les équipes ont apporté toute leur attention sur le contrôle et le ressenti lors du déplacement d'un chariot et la façon dont les charges affectent son comportement. L'impulsion que le joueur donne au chariot génère une accélération que le personnage joueur tente de suivre. Ensuite, si l'impulsion est plus grande que le mouvement en résultant, alors le personnage se pliera vers le chariot pour montrer l'effort supplémentaire requis. Les roues du chariot utilisent une sphère de contrainte pour simuler la physique, le modèle 3D de la roue se synchronisant avec cette sphère pour déplacer de manière procédurale la roulette et le pneu. <tousse> Équipe Gameplay a bien entendu préparé l'arrivée de la 3.13, corrigeant des bugs et planifiant l'avenir. Équipe US s'est concentrée sur deux nouvelles fonctionnalités du Mobiglass, le système de réputation et l'Asset Manager. La planification de la refonte du cargo continue, avec comme objectif la physicalisation du cargo à l'intérieur d'une grille. Cette refonte est relativement complexe à cause du fait que les marchandises et le cargo sont intrinsèquement liés à beaucoup d'autres systèmes du jeu. À côté de cela, les consoles d'achat sont converties au système de building block, puis liées à l'asset manager. Enfin, des progrès ont été faits sur le prochain événement dynamique, qui est désormais à la dernière étape de son implémentation. Concernant l'équipe 6042, les équipes ont commencé à analyser le temps que prenaient des séquences trackview lors de leur utilisation, ce qui a permis de trouver de nombreux problèmes qui, une fois corrigés, aideront grandement à améliorer les performances. Ils vont de plus convertir le code pour qu'il supporte le multithreading. Quelques petites améliorations ont été faites sur les transitions entre une phase de jeu et une cinématique. Désormais, il est possible de faire partir la caméra depuis le joueur jusqu'au point de vue de la cinématique, plutôt que d'avoir une coupure nette entre les deux. De plus, ils peuvent forcer le joueur à se déplacer sur une courte distance pour l'amener au point de démarrage voulu. Enfin, le développement du vol en formation a débuté, impliquant un indicateur montrant au joueur où il doit se rendre et offre la possibilité de choisir entre un vol manuel ou un vol en formation automatique. En plus du contenu pour des événements à venir, les équipes ont avancé sur le nouveau système de sécurité, qui permet de détecter si un joueur entre dans une zone pour laquelle il n'a pas d'autorisation, ce qui offre la possibilité aux IA d'agir en conséquence, sans avoir besoin de donner du cryptstat aux joueurs. Ils ont également débuté la création des nouvelles épaves de Starfarer et Caterpillar, utilisées dans les missions de livraison chronométrées de la 3.13, et ont implémenté des missions FPS dans les grottes, ainsi que de nouveaux récoltables. Les zones de missions de combat spatial ont été quadruplées autour de Crusader, et les progrès continuent sur le système Pyro. La plus grande occupation du mois de mars était évidemment le docking, l'équipe corrigeant les bugs et gérant les retours des évocatifs. Cette fonctionnalité a poussé les équipes à réécrire une partie du code du système de contrôle aérien, lui permettant de prendre en compte les bras d'amarrage d'une station. Ces bras font dorénavant intégralement partie du système de contrôle aérien de la station, permettant de faire spawn ou des-spawn des vaisseaux et de faire une requête d'amarrage. Quelques changements ont dû être faits du côté des outils procéduraux qui sont utilisés pour créer les bases et les stations. Le système de docking a aussi été intégré à la roue d'interaction, permettant aux joueurs d'initier un embarrage grâce à celle-ci. Les effets de poussière du réacteur mentionné le mois dernier continuent d'être développés. Ils ont été depuis améliorés et étendus. Équipe développant un effet de levée de poussière dû au passage rapide d'un vaisseau au ras du sol. De l'attention a été portée au rendu 3D au sein des MFD, permettant d'offrir aux équipes plus de possibilités pour qu'ils puissent construire les MFD qu'ils désirent. Enfin, la refonte du guidage et du contrôle des missiles a fait de grands progrès, les missiles volant de manière plus prédictible durant les tests les plus récents. L'équipe gameplay a commencé par l'enregistrement de sons pour le chapitre 1 et de rencontres aléatoires avec des PNJ. Des casiers supplémentaires ont été ajoutés dans la salle de bain principale de l'IDRIS. Quelques scènes ont donc dû être mises à jour pour prendre en compte la nouvelle disposition. De nombreux ensembles d'animations ont été terminés permettant aux équipes de débuter la mise à jour de scènes utilisant les panneaux de maintenance et les tables de réfectoire. De grands progrès ont été faits sur des scènes complexes du chapitre 11 et des animations de fonctions attentes ont été créées pour différents personnages. Enfin, une scène complexe utilisant un câble flexible a aussi été retouchée. Le début du mois de mars a été consacré à la correction de bugs. Par exemple, le système de rendu vers Texture n'avait pas de limite de budget mémoire, ce qui pouvait parfois amener une surcharge mémoire, particulièrement sur les hautes résolutions. Désormais, la taille de la mémoire allouée est dépendante de la résolution d'écran. Si le budget est dépassé, la résolution des RTT est abaissée jusqu'à atteindre le budget autorisé. L'équipe a également débuté la planification pour la transition vers Gen 12, permettant de mieux identifier les différents jalons et ainsi équilibrer le calendrier entre la transition les fonctionnalités et les bugs. L'équipe Programmation a partagé son temps entre les bugs, le feu, les boucliers SDF et les particules d'éclairage. Le feu est une fonctionnalité développée sur le long terme, l'objectif actuel étant la propagation du feu entre les pièces, le spawn de lumière et la réparation. La première itération des boucliers SDF a été préparée pour la release, avec une amélioration de l'effet de brillance et la façon dont les effets d'impact se diffusent autour de la coque. Enfin, les particules d'éclairage font partie d'un nouveau modèle offrant des résultats plus constants, une plus grande qualité, et une meilleure ressemblance avec la réalité. Le mois dernier, l'équipe a soutenu l'arrivée du docking, créant des ambiances uniques pour les stations rest and relax, et plus militaires pour les docks de sécurité. Le travail sur les bras continue, incluant des prototypes d'animation pour les lumières lors du déploiement et de la rétractation du bras. Ils ont de plus corrigé des bugs, apporté des optimisations à l'habillage non commercial des stations et aux nouvelles entrées de grottes, et de l'aide a été fournie à l'équipe UI concernant la nouvelle interface de réputation. Le travail sur les hôpitaux d'Horizon et de New Babbage continue, l'équipe travaillant main dans la main avec les équipes design et environnement sur l'accueil, les pharmacies et les chambres de soins. L'équipe Social Design est en bonne voie pour le déploiement des interactions d'utilisables et la mise en place des scènes sur l'ensemble du jeu. Pendant ce temps, l'équipe Level Design continue son travail sur l'ajout de zones Étoffant le ressenti de vie au sein des plus grands chapitres du jeu. Pour finir, l'équipe Dogfight s'attelle à un jalon du jeu avec l'aide de nombreuses autres équipes et qui concerne tous les niveaux comportant du vol spatial. En mars, l'équipe narrative a pu reprendre les tournages mocap suite à l'amélioration de la situation aux États-Unis, ce qui a permis de filmer des personnages pour un événement à venir. Ils ont apporté leur soutien sur la 3.13, corrigeant certaines missions et ajoutant des noms et des descriptions sur une variété de nouveaux objets. Ils ont également travaillé avec l'équipe Mission sur de futurs contenus, incluant des événements, des missions et des sessions de doublage pour de futures zones. De plus, de nombreuses mises à jour du lore ont été faites sur le site. Concernant la campagne Standalone, elle continue d'être passée en revue par les équipes qui en profitent pour affiner l'expérience de jeu. L'équipe a aussi collaboré avec l'équipe Character Art pour fournir des détails additionnels concernant les groupes de hors-la-loi que les joueurs rencontreront. L'objectif est de faire en sorte qu'on ressente leur histoire et leur personnalité tout en les rendant cohérents à l'univers de Star Citizen. Additionnellement, l'équipe a fourni des descriptifs d'habillage pour une zone qui est explorée dans les débuts du jeu, identifiant les panneaux d'affichage et les signalisations que les voyageurs rencontreront. L'équipe s'est attaquée à de nombreuses zones, incluant les avant-postes coloniaux, amenant certains objets en greybox. box. Le premier passage en Greybox a également eu lieu pour les hôpitaux, incluant les lits et les civières, qui seront une part importante de l'expérience de jeu. Ils ont aussi travaillé avec la e contente et la e afin de créer un nouveau modèle de géométrie pour de futures fonctionnalités d'utilisables, telles que les vendeurs ou les touristes. L'équipe systémique a continué d'avancer sur sa présentation publique de Quantum. Concernant les services, ils ont apporté les dernières touches sur le service d'info IA, qui est directement lié à Quantum, et de nombreux autres services. Le développement de nouveaux services a débuté spécifiquement sur l'apparition des PNJ et sur le système de contrôle aérien. Enfin, des mises à jour ont été faites sur de nombreux outils et systèmes permettant de faciliter le travail des développeurs. La majorité des développeurs ont passé le mois dernier à itérer le pipeline facial. L objectif est une approche plus rapide et plus intuitive pour la gestion des expressions complexes. Le travail de nombreux autres départements a été passé en vue pour vérifier la stabilité du projet et permettre aux équipes d'animation de travailler directement dans Maya. Enfin, des assets qui serviront de base au développement de diverses créatures ont été terminés et la première version du rigging des personnages Yann est en attente de retour et d'itération d'animation. Le mois dernier, Turbulent a continué son avancée sur le serveur Meshing, accueillant de nouveaux membres au sein de l'équipe en cours de route. Ils ont aussi livré la première démo d'un système de gestion de flotte actuellement en déploiement interne. Le service Configuration, responsable de la distribution des configurations aux clients du jeu, a également été terminé. L'équipe a soutenu l'arrivée de la 3.13 spécifiquement en ajoutant de nouvelles fonctionnalités au service de réputation, telles que la possibilité de notifier le joueur lorsque sa réputation change. Durant le mois d'avril, les équipes continueront leur travail sur le pipeline de crash, comprenant des corrections aux liens Jira et Sentry et la création d'une surveillance des erreurs pour les envoyer dans Sentry. Ils ont aussi créé un logiciel permettant de soutenir le développement d'outils par l'équipe de Montréal et créé du code qui permet à X de communiquer avec les services de diffusion. L'équipe UI a fourni de l'aide aux autres équipes pour l'interface de réputation et a progressé sur de nombreuses autres petites mais importantes fonctionnalités comme le formatage de texte ou les infobules qui seront utilisées au sein de futures interfaces. Ils ont aussi développé plus avant les technologies sous-jacentes pour le nouveau système de cartes et ont converti d'anciennes interfaces vers le building block. Les artistes sont en train en phase de pré-production pour l'arrivée de l'interface médicale, les objets visuels étant terminés et des prototypes fonctionnels étant prêts, permettant la pleine production durant le mois d'avril. Puis, l'interface pour le radar et le scan a été peaufinée. L'équipe de Squadron 42 s'est concentrée sur la nouvelle interface du Gladius, comprenant les missiles et l'amélioration de l'affichage des contacts. Durant le mois de mars, l'équipe Tech a progressé sur la mise à jour du système de radar se concentrant sur le ping, pour rendre l'expérience de découverte d'objets lointains plus satisfaisante. L'interface et les effets étant en cours d'implémentation. Le déplacement et les mouvements de chenilles du Nova ont été itérés afin de s'assurer qu'ils paraissent « tanky » sur toutes les planètes. Un projet est en cours pour s'assurer que les trains d'atterrissage fonctionnent correctement dans toutes les zones du jeu. Cela implique de correctement synchroniser les trains d'atterrissage avec le serveur pour qu'ils remplissent leur rôle dans tous les scénarios d'atterrissage. Durant le mois de mars, l'équipe VFX a optimisé et peaufiné les effets d'impact du bouclier SDF avant sa sortie. Des effets ont été créés pour le Nova, incluant son arme principale, ce qui implique la création d'un prototype d'onde de choc déplaçant toute matière volatile au sol et sur le véhicule lui-même. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que le prototype soit fonctionnel lors de la sortie du tank, son développement préliminaire sera utile pour de nombreux autres effets utilisant des ondes de choc physiques. Les effets du Hercule ont aussi été terminés durant le mois de mars et un autre prototype d'effet est en cours de création pour les volumes de vent créés par les réacteurs permettant aux réacteurs de mieux interagir avec les matériaux légers sur une planète, offrant au réacteurs une plus grande sensation de puissance. Pour terminer avec Squadron 42, les équipes ont amélioré l'intérieur des nuages de gaz, en utilisant les SDF des véhicules pour simuler le passage de petites particules de poussière le long de leur surface. Cela ajoute une sensation de mouvement lorsque le vol est combiné aux effets de collision mentionnés le mois dernier. Divers effets ont également reçu de l'attention, incluant de nouveaux effets d'eau, que les artistes pourront placer dans des zones humides et sales, et quelques effets électriques. Merci à tous d'avoir regardé ce Montsely Report, comme toujours, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel Inside, bisous des étoiles